Je devais livrer par ma cause, je dis pour, livrer, pour, pour pour remplacer Nicole. Ouais! Ouais! Ouais! Ouais, par ma cause, ouais! Ouais, je devais te livrer. Oh! Ouais! Je devais livrer par ma cause, je dis pour remplacer Nicole. Ouais! Parce que la fille m'a dépassé, un pit trop. Ouais! Toute la nuit, elle avait la Bible. Merci, Devait te livrer. Ouais! Oh. Nicole m'a dépassé. Ouais, Pamako, tu es où? Tu es où? Là, tu es so, so, so, so, so. Pas en route maintenant, l'accident. Accident, accident, accident. Accident, pamako, pamako. Pamako. Pamako, accident, accident. So, maintenant, tu pars à route. La voiture te colle même, tu peux tomber même comme ça. Tu meurs, tu meurs, tu meurs. Nicole m'a dépassé et si Nicole meurt, hein. c'est que je suis fini. Oh! Parce que j'ai pris le pouvoir de cette femme pour faire beaucoup de choses. Elle était puissante naturellement. C'est Dieu qui lui a créé comme ça. Une femme qui devait sauver toute sa famille. Très riche, très riche, est riche, est riche. Même comme elle n'était pas intelligente, mais le Seigneur l'avait donné une richesse. Une richesse naturelle. J'ai pris tout l'argent de cette femme-là. Ouais Nikon meurt comme ça. Je ne peux pas mourir. C'est Sago qui meurt. Sago Madeleine qui va mourir, c'est elle qui va me donner. Non. Sago tu meurs. Avec Emine. Ouais Emine, Emine, Emine qui suis-moi. Emine, Emine qui suis-moi. Emine, Emine, Emine qui suis-moi. Yeah. On était allé à Sanctu, on est entré dans une sorcellerie. Avec les Emines. Avec son mari même. Avec même actions Samuel. Nous quatre. Nous, on était allés entrer dans la sorcellerie à Sanctu. Nous, quatre, uh -huh. qu'on devait être riches pour tuer toutes nos familles. Et être riches. Ouais. Maintenant, je vois que la sorcellerie, là... Hey, hey, hey, hey, hey, ça va que nous prendre. Ça va que nous prendre. On marche, mais on ne vend plus. On ne vend plus. La puissance de Nicole. La puissance de Jésus-Christ. Parce qu'elle prie beaucoup. La fille a prie beaucoup. Elle prie. elle doit toujours avoir la Bible. Hey Ouais, Mado, Mado, Mado. Oh, Mado.